Hop là, guys, et roule ma poule Salut, moi c'est Pascal, et je suis bien chaud. Laurent bon. bon, bon bon, je suis en retard, on n'a pas le temps là. Oh bah, comme il a dit, on est en retard, on n'a pas le temps, allez, on se casse yep. Pour cette balade improvisée, on retrouve nos joyeux compères au centre de l'Alsace, dans le Pays de Bar et plus précisément à Tambar la ville. Un périple d'une cinquantaine de kilomètres attend les copains, avec pour objectif de sillonner le val de Vilay, franchir le col de Fouchy et revenir à notre point de départ par le Val d'Argent. La vieille cité médiévale de Danbar, la ville qui se déploie sous vos yeux, offre un très bel ensemble architectural homogène typique des petits villages viticoles d'Alsace. D'ailleurs, Danbar constitue l'une des plus grandes communes viticoles d'Alsace avec ses 470 hectares. On aura peut-être l'occasion d'y aller un jour pour rigoter la production locale. Mais aujourd'hui, on continue notre aventure par Chervillère et sa route du sel, qui était l'un des trois principaux itinéraires qui, depuis l'Antiquité, permettait de transporter le sel de Lorraine vers la plaine d'Alsace par les vosgiens. Nous allons vers le château. Le château de Ce C'est pas Temville, Temvillé, c'est Tanvillé, ok On s'est fait engueuler. Mais pour la on ne voit pas grand-chose. Mais... <rire> c'est d'ailleurs à l'entrée de la vallée, à Tanvillé, qu'existe un château qui, depuis le 11e siècle, avait pour fonction de verrouiller et contrôler ce trafic marchand. Fait étonnant, jusqu'en 1766, le domaine était une enclave lorraine en Alsace, ce qui explique les nombreux éléments de défense encore présents. Mais qu'est-ce que c'est donc C'est une meurtrière, jolie. <rire> c'est pour que le canon puisse bouger et tirer sur l'ennemi. Après ces brèves explications sur les bouches à feu du château de Torvillet, on continue notre remontée de la vallée par les hauteurs du petit village de Meuf-Église, à l'heure où la chaleur ambiante et l'appel de la soif est à son plus haut niveau. Arrivé à Villers, on a enfin pu prendre le temps de se poser sur une terrasse, boire un breuvage très rafraîchissant. Il est 11h. Bon va ben c'est reparti. Hop là. On reprend notre balade vers le point culminant de notre itinéraire à près de 606 mètres d'altitude et qui va nous permettre de changer de vallée. Une très belle ascension en direction du col de Fouchy. Les lacets très prononcés de ce col ont conduit à faire du col de Fouchy un lieu de prédilection pour des courses de côte et de rallye automobile, dont le célèbre rallye Alsace-Vosges. Outre la vue dégagée et panoramique sur les Vosges centrales, c'est le tout nouveau revêtement gravionneux qui nous a demandé d'être extrêmement attentifs à nos trajectoires tout le long de la descente jusqu'à Rombard-le-Franc. Arrivé à la ville de Lièvre, après la soif, c'est la faim qui nous a questionnés. On retourne vers la plaine d'Alsace, Qu'est-ce qu'on fait On mange ensemble, on arrête, on rentre à la maison, je sais pas. J'ai un peu faim. Donc. On va manger un bout, hein Allez, c'est parti c'est à Châtenois qu'on a décidé de faire repaille en privilégiant cette fois-ci les légumes sous les vides encouragements du serveur de la vignette. Hop la gars, c'est roule ma poule Et c'est ainsi que se termine cette banane improvisée qui mêle vignes, sel, château et montagnes. Fabien et moi on commence à bouper donc j'imagine que c'est la fin du parcours. Et effectivement on retourne à Dambard. Qu'est-ce qui fait chaud C'était bien. C'était nickel. Et à refaire, évidemment, dans les mêmes conditions. Avec autant de chaleur euh, Peut-être pas autant. Parce hein. ah euh, que là, à un moment donné, trop fait trop. Hein. La chaleur, plus la chaleur. Oh, je pense que c'était une excellente balade Beau paysage, voilà. ballonné. C'est magnifique. À refaire avec toi. Toi ah, qui est là, derrière l'écran, là, de regarder, là, est avec nous. Allez, à bientôt. Hop la gars, c'est Renaud ma poule. En espérant que ça vous a plu et donné envie de découvrir ce joli territoire, on vous dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Hop là guys, et roule ma poule